Bonjour, bienvenue, je sais... Ouais, tout le monde est là, on y va Let's go, alors c'est parti. Euh... Donc, on va discuter un peu euh, technologie de chiffrement, je vais... Alors, dis-moi, il y a un micro qui n'est pas allumé, qui devrait être allumé. Derrière le clavier, ça veut dire que le micro-cravate ne fonctionne pas. Ah si Ah, faut que je prenne aussi celui-là. Vous pas en haut Ah, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de micros c'est rigolo ça comme système. Alors attends, bouge pas. Hop là. Je suis réduit en fil. Ouais. Hop là, il y a une économie, de, une économie de moyens qui est limite. Tire Hop là, c'est bon Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Tu l'as, tu l'as <rire> Hop là, tiens, vas-y, attends. Hop là. C'est pour être sûr que tu restes dans le champ de la caméra depuis. Ah oui, c'est ça, ouais. <rire> là, au moins, je suis sûr de pas trop bouger. Hop, là. on est bon. Non, c'est bon. T'en fais pas. Je pense qu'on est, on est, carré. Super. Alors, hop. là. Ah, bah oui, beaucoup mieux. Alors, je la refais. Alors, au bout d'un moment, je ne sais plus où est mon visage. C'est très bizarre. Euh, bonjour. C'est reparti. Donc, on va discuter un peu chiffrement, technologie de, de, de protection de données, etc. Euh, je ne vais pas faire de Python. Euh, oh, mais on va s'amuser quand même. Ah. Alors voilà, euh, c'est une conf que je donne depuis trois ans à peu près. Et je suis le premier surpris par la longévité de cette conf, parce que la première fois que je l'ai donnée, euh, il y avait assez peu de mains qui se levaient dans la salle quand je demandais qui faisait euh, déjà de la crypto, un peu de chiffrement, etc. Donc on va refaire l'exercice trois ans après. Qui fait déjà un peu de chiffrement, de crypto, etc. Voilà, et bien j'ai une statistique qui se monte à, à peu près 20% de la salle, si je le fais à 1 nez qui est très habituel euh, malgré tout, mais ce qui est problématique parce que on a quand même euh, des responsabilités en tant que euh, développeur, concepteur d'informations, concepteur d'applications, software architecte, etc. Donc, euh, avant de pouvoir parler euh, chiffrement réellement et non pas chiffrage puisque ce titre est trop euh, je dois vous parler d'abord de ce que j'appelle la responsabilité du développeur. Euh, concrètement, on est, nous, développeurs, architectes d'information, etc., on est euh, à un endroit où on se retrouve à traiter un flux de données maximal. On a des utilisateurs qui nous confient des informations, qui nous confient des données et, euh, et ils nous font confiance sur le fait qu'on ne va pas faire de conneries avec ces données, qu'on ne va pas commencer à les manipuler dans tous les sens ou les stocker un peu, un peu bizarrement. Concrètement, ils nous confient euh, peut-être ce qui est le plus précieux pour eux aujourd'hui, euh, ce fameux pétrole du 21 XXIe siècle, etc. Euh, on met le terme qu'on veut derrière. Mais euh, il n'empêche que c'est une quantité de data délirante qu'on produit euh, quotidiennement, à chaque seconde presque, avec tous les devices qu'on a dans nos poches, dans nos sacs, etc. Et en, concrètement, on n'a pas le choix. Je veux dire, on est très content de produire cette quantité de données délirantes. Juste, on, on ne s'inquiète même pas de savoir où et comment elle est stockée. On fait confiance aux développeurs des applications pour faire ça. Donc nous, on a un rôle assez délirant, qui est un vrai rôle de, de protecteur. À un moment, on est là, avec ces données qui nous sont confiées, on a l'intégralité du monde numérique et des GAFAM qui cherchent à mettre la main sur ces certaines données. Et donc on a une vraie responsabilité pour, pour éviter que ces données ne se retrouvent dans la nature. Concrètement, l'outil le, le plus important qu'on puisse donner aujourd'hui à nos utilisateurs pour essayer de protéger un peu leurs données, c'est un mot de passe. Ça s'arrête là, sur à peu près l'intégralité des services ou des apps que vous utilisez, vous utilisez des mots de passe. Le problème c'est que euh, les mots de passe ont une limite, cette limite étant l'interface chaise-clavier. Euh, dont vous avez normalement à peu près tous entendu parler. On se retrouve avec des utilisateurs qui ne savent pas gérer des mots de passe et on ne peut pas, nous, en tant que développeurs concepteurs, architectes, etc euh, leur faire confiance là-dessus parce que on leur demande d'utiliser un mot de passe différent pour chaque service, qui soit un mot de passe robuste qui est compliqué à mémoriser euh, Qu'il faut euh, changer euh, parfois toutes les 12 semaines En réutilisant pas un mot de passe euh, déjà rentré dans les 24 derniers essais enfin, C'est juste déconnant quoi. On ne peut pas demander à nos utilisateurs de faire cet effort là Juste parce que c'est extrêmement compliqué et Moi je ne peux pas demander à ma grand-mère qui a 85 ans D'utiliser un mot de passe différent par site et par plateforme Et surtout pas sur son email etc enfin, C'est pas possible quoi. Et elle a besoin de cet outil je veux dire. Elle est contente de s'en servir au quotidien alors souvent quand je dis ça, et quand je dis « faites attention, le mot de passe c'est une donnée critique, il faut faire gaffe à ça », les gens me disent « ouais, moi tu sais, je m'en fous, en vrai j'ai un service, on n'héberge pas de données sensibles, on n'héberge pas de données critiques. » C'est mauvaise réponse dès le départ. Concrètement, quand bien même votre service ça serait... Un service qui permet de faire du stockage, de références de livres en ligne pour gérer sa bibliothèque de façon numérique, etc. Oui, on peut tendre à penser qu'on n'a pas de données critiques. Juste, vous avez probablement dans votre service un système d'authentification avec un couple login-mot de passe. Ce login est très probablement l'adresse mail de l'utilisateur, parce qu'on fait simple. Donc ça veut dire que dans votre base de données, vous avez un couple, mot de passe, euh, email pour chacun de vos utilisateurs qui est très probablement le mail qu'ils utilisent déjà euh, pour se connecter à l'intégralité des services et le même mot de passe qu'ils réutilisent sur l'intégralité de leurs services, y compris leur boîte mail si vous laissez ça sortir dans la nature à un moment ou à un autre vous pouvez être persuadé que enfin, c'est terminé, c'est un game over pour vous comme pour eux, surtout pour eux d'ailleurs parce qu'à partir du moment où vous avez accès à la boîte mail vous avez accès à tout, c'est le reset des mots de passe donc vous pouvez tout changer, vous pouvez tout modifier vous effacez les vies numériques des gens c'est quand même assez violent donc une seule solution pour faire face à ça ça va être de chiffrer, vous n'avez pas le choix et, euh, et à un moment on n'est plus en, en capacité de faire l'impasse là dessus il faut protéger nos utilisateurs, il faut les protéger correctement euh, parce que, comme je le disais, on est sur une guerre de l'information, euh, on est du tracking, du data mining, sur l'intégralité de, de nos sites, pardon. Euh, on a un vrai problème de recroisement des profils, une des problèmes de gestion d'identité numérique. Le RGPD rajoute une couche là-dessus pour euh, s'assurer, puisque vous êtes censé faire une protection dans les règles de l'art de vos données. Donc, euh, donc vous n'avez pas le choix. La seule, pour moi, la seule façon de correctement définir ça, c'est de dire qu'aucune donnée sensible ne devrait stocker ne devrait être stocké ou circulé en clair. Après, à vous d'ajuster le curseur sur qu'est-ce qui est sensible ou qu'est-ce qui n'est pas. Mais la base, c'est celle-là. Alors, le chiffrement. Au départ, euh, je ne suis pas un expert euh, en chiffrement, je ne suis, euh, suis pas mathématicien, je ne suis pas statisticien, je, je, je suis euh, à la base, euh, développeur front, personne n'est vraiment parfait en ce bas-monde. Euh, c'est mon vice, euh, donc, euh, donc je n'ai pas ce, cette qualité d'expertise et je ne prétends pas me présenter devant vous comme un expert en cybersécurité euh, ou en chiffrement, euh, Ça ne serait pas le cas ça serait totalement usurpé je ne prétends pas non plus qu'à la sortie de cette con vous serez des experts de la protection de données ou juste je vous donne les billes que moi j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé à m'intéresser au chiffrement parce que la première fois que j'ai commencé à regarder un peu de la doc sur du chiffrement etc j'ai fait à peu près cette tête là Concrètement, moi, petit développeur front euh, euh, qui fait de l'interface, euh, je me retrouve à cette époque dans une startup up euh, qui fait un cloud perso. Donc autant vous dire que ça nécessite de chiffrer et de protéger un peu les données. Et puis on s'intéresse à des problématiques de vie privée, etc. Donc je me dis, bah oui, on n'a pas le choix, il va falloir s'y mettre. Donc je commence à regarder, je commence à regarder les algos et je commençais à regarder les définitions des algos et c'est un truc de mathématicien quand même à la base je veux dire je suis pas mathématicien ça se saurait j'aurais pas fait cette carrière là sinon donc, euh, donc je me dis c'est pas possible enfin je, je sais pas comment je vais faire quoi. et il y a eu pas mal d'essais j'ai pleuré des larmes de sang quoi euh, juste encore une fois on était dans une situation où moi je ne pouvais pas faire demi-tour, il fallait qu'à un moment on intègre du chiffrement point à point euh, au sein de nos archives donc il fallait le faire et surtout il fallait le faire bien et s'il y a une chose dont j'étais conscient c'était que on ne peut pas euh, juste se dire je vais faire de la crypto et puis je vais protéger et le faire un peu en mode yolo quoi, ça n'existe pas euh, soit on chiffre bien soit, euh, soit c'est le bordel et on ouvre des portes partout donc première chose la crypto qu'est-ce que ça n'est pas la crypto, ça n'est pas tout ce qui est euh, authentification, sécurité, révocation. Tout ça, c'est ce qui découle de l'usage de la crypto. C'est de la mise en application du chiffrement. Mais ce n'est pas le chiffrement ou la crypto en soi. Le but de la crypto, le seul et unique but de la crypto, c'est de protéger. Protéger de l'information et s'assurer qu'elle est mise en lieu sûr de manière à ce qu'on ne puisse pas accéder à ces informations euh, de façon détournée. Donc en gros, la crypto, c'est tout ce qui est lié à du hash, euh, du chiffrement, encryption, je vous faire en anglais parce que sinon vous allez me dire que j'intègre des mots qui ne sont pas des vrais mots. Euh, tout ce qui est échange de clés, tout ce qui est euh, signature, ça c'est la crypto. Et à partir de là, c'est la, la brique de base fondamentale. Et à partir de là, euh, on va commencer à grimper, euh, à faire monter des technos qui s'appuient sur ces éléments-là. Un autre élément que j'aurais aimé qu'on me donne au départ quand j'ai commencé à regarder, c'est que euh, seule la clé est importante. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faut choisir n'importe quel algo de chiffrement et puis y aller en se disant que ça suffira bien, ça protégera bien. Il est nécessaire de correctement choisir son algo, de correctement choisir ce qu'on veut protéger, en fonction de ce qu'on veut protéger, euh, quelle techno on veut utiliser, etc. Mais si vous vous appuyez sur un système de chiffrement euh, surtout si vous essayez de le faire maison, là encore, euh, <rire> ne faites pas, n'est-ce pas? Euh, si vous vous appuyez sur un algo de chiffrement qui vous dit le, le seul, euh, la seule sécurité c'est le fait qu'il soit closed source, c'est une erreur. Genre, si la seule protection d'un algo c'est le fait qu'on ne sache pas comment il fonctionne, euh, c'est pas bon. Et la preuve, la majorité des très bons algos de chiffrement qui sont utilisés à peu près partout, c'est des algos qui sont open source. Ou en tout cas dont le code est, disp le code est disponible librement. Ce n'est pas forcément de la licence open source, mais en tout cas le code peut être revu, corrigé, validé par des experts en sécurité, des, des mathématiciens. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il y a cet accord-là, on peut utiliser cette techno plutôt dans des bonnes conditions et des conditions à peu près safe. Donc ça veut dire que la seule chose qui est à protéger, la seule chose qui est essentielle à partir du moment où vous êtes dans une action de chiffrement, c'est votre clé. C'est la clé qui va permettre de chiffrer vos données ou de déchiffrer vos données. Si vous protégez correctement la clé, normalement, vous protégez correctement le résultat. Alors, je vous parle cryptographie, c'était une introduction un peu longue, mais voilà. Euh, je vous parle cryptographie euh, et cryptanalyse. Et le truc, c'est que si je veux vous en parler aujourd'hui en 2018, euh, à l'ère du numérique, il faut que je fasse un petit, euh, un petit euh, voyage dans le temps et que je remonte un peu à l'histoire de la crypto. Donc, il était une fois l'histoire de la crypto. Je vous, je vous rassure, je vous fais pas 1500 ans d'histoire de la crypto, mais, euh, mais c'est quelque chose qui remonte à assez loin, euh, particulièrement à partir du moment où on était dans des contextes militaires un peu forts, c'est-à-dire, grosso modo, depuis que l'homme est sur Terre, à peu de choses près, euh, on ressent ce besoin de protéger de l'information et de faire en sorte que ça puisse pas tomber dans des mains qui, à un moment, pourraient nous être néfastes. Donc très vite, on commence à se dire qu'il faut protéger, euh, protéger ces infos. Et on a deux corps qui commencent à se séparer, dans les, les mathématiciens, et, euh, et même, euh, même il y a 1500 ans. Il y a d'un côté les cryptographes, qui conçoivent des algos de crypto, et de l'autre côté les cryptanalystes, qui parfois peuvent être les mêmes, hein, qui cherchent à péter les algos des autres. Et c'est une course perpétuelle. cest je fais un algo, je pète l'algo et j'essaie je, de le renforcer un peu plus, et ainsi de suite. Donc il y a une vraie, euh, a une vraie euh, lutte acharnée euh, là-dessus depuis le départ. Un des premiers algos de chiffrement qu'on rencontre, et vous le connaissez euh, normalement tous si vous avez mon âge et que vous avez joué à Piggy Gadget Jet, ou journal de Mickey si vous êtes un peu plus jeune que moi, euh, c'est ce qu'on appelle le code César ou, euh, ou le, en, anglais, en anglais on l'appelle shift cipher et euh, l'idée c'est que ça se présente comme ça vous avez deux alphabets un alphabet euh, qui correspond à votre alphabet de ce que vous voulez chiffrer et un alphabet qui, est alphabet, euh, qui va servir à chiffrer donc c'est deux roues vous décalez, vous padez votre euh, votre euh, alphabet à chiffrer par rapport à votre euh, à votre alphabet clair, donc en gros vous décalez la roue du milieu quoi, et vous faites correspondre à un nombre de caractères, donc là je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pas voilà. donc votre clé c'est ça, c'est 7 c'est le nombre de pas de décalage de votre algo quoi. puis après vous faites de la correspondance, c'est de la substitution alors c'est intéressant parce que la substitution c'est aussi ce qu'on utilise dans les algos de chiffrement numérique aujourd'hui, c'est toujours, toujours la même chose, on n'a pas changé depuis 1500 ans on fait toujours de la substitution là on substitue des caractères je la fais simple hein. Euh, donc, euh, dans cette configuration-là, ça veut dire que mon A devient T, mon B devient U, mon C devient V, etc. Et je substitue. Le problème de cet algo, qui a quand même été utilisé euh, un certain temps, c'est qu'il ne présente pas un nombre de combinaisons infinies. Quoi. Vous avez 25 combinaisons possibles, à la 26e, vous retombez sur A devient A. Donc, euh, bon, c'est pas très intéressant. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué à casser. Il suffit de tester 25 combinaisons, ça, ça résiste pas à une attaque brute force. quoi. Mais malgré tout, c'est quand même un algo qui a duré relativement longtemps, même s'il y a eu des variantes entre les deux, parce que juste parce qu'on n'arrivait pas à trouver une solution plus intéressante. Et puis à peu près à la moitié du XVIe siècle, on se retrouve avec un nouvel algo qui commence à prendre corps, et ce qu'on appelle un, un algo de chiffrement polyalphabétique. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'utilise pas, donc ça s'appelle le chiffre de Wigner, en l'occurrence, qu'on attribue euh, volontiers à Wigner, alors qu'il n'en est pas forcément l'inventeur, mais bref. Euh, on s'appuie sur, non pas un code César, mais 26 codes César. Donc en gros, je fais autant de codes César qu'il y a de lettres disponibles. Ça me donne une matrice, qui est cette matrice-là. C'est bien les grands écrans au monde y voit clair. Et, euh, et l'idée c'est que je vais chiffrer mon texte en faisant une substitution polyalphabétique, c'est-à-dire que je n'utilise pas forcément la même clé à chaque caractère que je veux substituer. Donc ça veut dire que je vais avoir un texte à chiffrer, par exemple, Attack down. Je vais utiliser un mot-clé de chiffrement et non plus juste un index de décalage. Là j'ai pris lemon. Je vais padder mon mot de passe autant de fois que nécessaire pour avoir la même longueur à que le, la même longueur à chiffrer que le texte que je veux chiffrer. Donc, je répète mon lemon, lemon, lait, puisque j'ai pas plus de caractères. Et après, je fais mes substitutions lettre par lettre. Donc, je substitue le A en utilisant l'alphabet L. Donc, hop, je me mets sur l'alphabet L, je substitue le A, ah, bah, ça me donne un L. Ensuite, je substitue le T en me basant sur l'alphabet E, donc je prends l'alphabet E, je me décale sur le T, hop, là, je tombe sur X. Ensuite, je refais le T à nouveau, mais ce coup-ci, en me basant sur l'alphabet M, hop, et là, du coup je tombe sur un f et ainsi de suite. Et donc là où ça devient intéressant, c'est qu'on commence à tomber sur euh, une substitution où le même caractère dans la chaîne chiffrée à la fin ne donne pas le même résultat. Pourquoi c'est intéressant Parce que dans les mécaniques de substitution, que ce soit le code César ou n'importe quel autre, les cryptanalystes ont souvent utilisé un truc qu'on appelle l'analyse de fréquence l'analyse de fréquence, ça consiste à dire vous avez un gros volume de documents chiffrés, un gros corpus et vous savez que le texte qui a été chiffré au départ est un texte, mettons, en français et vous savez que les caractères le plus utilisés en français, c'est le E donc si vous avez une substitution mono-alphabétique, il y a très grande chance que le caractère qui revienne le plus souvent dans le corpus chiffré à la fin, ça soit la lettre la plus souvent utilisée dans le corpus de, de la langue de référence. Donc en l'occurrence, vous en trouvez un, vous en trouvez deux, vous en trouvez trois, vous en trouvez quatre. Quand vous en avez trouvé quatre, généralement, vous, dé, vous arrivez à déduire les autres et ça va très très très vite. Et donc l'analyse de fréquence, qui est un truc qui a été théorisé par des mathématiciens arabes au, euh, au IIIe siècle, donc autant vous dire que ça, ça remonte quand même, euh, c'est quand même assez costaud, c'est un truc qu'on utilise toujours aujourd'hui pour essayer de casser des algos. C'est un truc qui est extrêmement puissant. Et donc la substitution polyalphabétique, elle permettait, virtuellement en tout cas, de répondre à cette problématique-là. Et à dire, à partir du moment où vous n'avez plus le même caractère qui est utilisé un peu partout pour, euh, pour représenter le même caractère initial, eh ben, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Il se trouve que trois siècles plus tard, on a quand même réussi à le casser en s'appuyant sur l'analyse des fréquences, couplé à d'autres techniques. Mais ça a quand même pris trois siècles. Donc ça a quand même été robuste pendant un bout de temps. Ce qu'on peut en déduire, ou en tout cas ce qu'on peut en dire, c'est que les répétitions, en termes de chiffrement, c'est le mal. C'est le mal absolu. En gros, l'analyse de fréquence, couplée à d'autres techniques, mais à la base, l'analyse de fréquence, ça casse tous les algos que vous pouvez avoir, toutes les protections que vous pouvez avoir, qui utilisent un dénominateur commun. Donc dès lors qu'il y a une répétition incluse, introduite dans votre système de chiffrement, vous avez une faille potentielle là-dessus. J'avance encore dans le temps. Euh, je ne sais pas si certains reconnaissent ou certaines reconnaissent euh, cet élément. C'est une machine Enigma. Donc Enigma, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une machine qui a été inventée, une machine de chiffrement, donc euh, Hardware Cipher. Ça fait bien, dit comme ça. Qui a été inventée par un, un ingénieur autrichien euh, entre les deux grandes guerres. Et il a euh, réservé la primeur de son invention au gouvernement allemand. Donc pendant la seconde guerre mondiale, le gouvernement allemand utilise énormément l'Enigma le, le, le, le et les SS utilisent énormément l'Enigma. Euh, C'est une machine qui se présente sous forme d'un clavier avec des systèmes de rotors et des systèmes de miroirs électriques à l'intérieur. Enfin, il y a tout un dispositif, je ne vous fais pas le détail. Mais en gros, vous positionnez les rotors dans une certaine position au départ, ce qui vous donne une clé. Et puis, vous tapez votre texte et la machine vous imprime la version chiffrée de votre texte. Virtuellement, Enigma est incassable. Vous vous doutez bien qu'elle a dû être cassée parce que sinon je serais en train de faire ce talk en allemand. Donc à un moment on a quand même réussi à s'en sortir. Mais, euh, mais ça n'a quand même pas été facile. Il a fallu d'une part qu'on euh, réussisse à piquer les plans de la machine et que euh, ça vienne jusqu'aux mains des services secrets alliés. Et ensuite il a fallu Turing. Parce que euh, pendant la seconde guerre, le, les, le service de renseignement euh, britannique embauche des mathématiciens, des linguistes, des statisticiens, euh, des logiciens, etc. pour essayer de casser les communications chiffrées allemandes qui sont, euh, qui sont interceptées puisque ça passe par radio, donc euh, c'est facile à intercepter et les Allemands ont raison de chiffrer leurs communications. Et donc on essaie de casser ces éléments-là. Et c'est Turing qui va avoir la bonne idée euh, et qui va commencer à mettre au point un énorme calculateur électromécanique qu'on va appeler les bombes, euh, les bombes de Turing et dans lesquelles on va injecter une énorme quantité de, de communications chiffrées euh, par les allemands pour essayer de déduire et de faire de l'analyse de fréquence euh, automatisée donc de façon électromécanique et c'est comme ça qu'on va réussir à casser le code on va réussir à le casser parce que normalement les opérateurs allemands sur le terrain ont obligation de choisir mot-clé différent, donc une position de rotor différente, à chaque communication qu'ils envoient. Le système de, le, le, le, la procédure de chiffrement est un peu plus compliquée, mais en gros il y a une première clé à choisir. Et on leur dit qu'il faut choisir une clé différente à chaque fois. Dans la réalité, quand vous êtes sur le terrain, sous les bombes et que, et que, ou les tirs de mitraillette et qu'on vous dit qu'il faut envoyer un message chiffré, vous ne vous posez pas trop la question de trouver un nouveau mot de passe que vous n'auriez pas trouvé avant. Je vous rappelle ma grand-mère qui a 85 ans, vous le mettez sur le terrain avec les Allemands et vous lui demandez de trouver un mot de passe différent à chaque fois. Je vous assure qu'elle ne le fait pas. Donc, euh, donc il, les opérateurs avaient tendance à réutiliser le même, le même mot-clé et le même, le même motif. Et ça, les Anglais l'ont très vite compris à partir du moment où ils ont commencé à analyser les documents. Et c'est là-dessus que Turing s'est appuyé pour développer les bombes et pour construire les bombes, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des, des, des éléments qui étaient récurrents et qui revenaient régulièrement. Et c'est en utilisant ces répétitions qu'ils ont pu faire de l'analyse statistique et qu'ils ont pu s'en sortir. Le seul cas où euh, l'analyse statistique et les bombes n'ont pas réussi à fonctionner, c'est sur tous les documents qui venaient de euh, la marine allemande. Parce que la marine avait un protocole qui était renforcé sur l'utilisation d'Enigma. Quand les bateaux ou les sous-marins partaient, ils partaient avec un carnet de code, qui était un carnet de code valable un mois, et chaque jour, il y avait un nouveau code à utiliser. Et c'était le code unique pour les communications du jour. Et donc, toutes les communications étaient chiffrées en utilisant ce, ce code-là. Et on n'a pas réussi à casser tout ce qui arrivait parce qu'on n'avait pas un corpus suffisant pour pouvoir casser les éléments et, et ils avaient a priori réussi. La seule fois où on a réussi à, à casser le code, c'est en coulant un sous-marin allemand, en descendant dedans, en piquant le carnet de code et en remontant pour avoir deux semaines de code devant nous. C'est une attaque brute force. Donc, en gros, et je reprends ce strip disque à CD qui est pour moi un, un des meilleurs sur le sujet, euh, euh, la vraie réalité du monde c'est ça quoi on peut euh, piquer un portable et se dire euh, c'est euh, chiffré avec une clé euh, 4096 bits on n'arrivera jamais à s'en sortir il va nous falloir un temps et des millions de dollars pour essayer de déchiffrer le truc la vraie réalité c'est euh, tu prends 5 dollars, euh, tu vas chez Walmart acheter une, une clé à molette et tu y tapes sur la gueule jusqu'à ce qu'il donne son code et dans la vraie réalité de la vraie vie c'est ça quoi dire, les attaques brute force c'est quand même assez violent donc c'est la deuxième faille La deuxième c'est qu'il n'y a aucun système qui est suffisamment euh, résistant et suffisamment résilient pour résister à une attaque perpétuelle c'est comme des les portes coupe feu, elles ne sont pas là pour arrêter le feu, elles sont là pour le ralentir. Et le seul but du chiffrement, ça va être d'avoir un niveau suffisamment important pour que ça puisse désespérer les, les potentiels attaquants et qu'ils finissent par se lasser et renoncer à attaquer votre système parce qu'il sera trop compliqué, trop coûteux pour eux de l'attaquer. La vraie bonne réponse, la seule vraie bonne réponse a priori, à un chiffrement qui soit vraiment robuste, un chiffrement où il n'y aurait pas de répétition et où on serait à l'utilisation d'une clé unique, et c'est un saint graal. Et cela dit, les Allemands, euh, avec Enigma, l'avaient très bien compris, hein. juste ils ne savaient pas comment le mettre en place sur le terrain. Euh, le numérique répond a priori à cette problématique-là, en se disant, avec des outils qui sont aussi puissants que des ordinateurs, peut-être qu'on va réussir à générer des clés aléatoires, uniques, qu'on va pouvoir utiliser et faire en sorte qu'on ne puisse plus casser les chiffres. Donc, ça vous m'amène à vous parler maintenant de numérique. Tout ça, même si c'était un truc un peu fun de vous le faire de façon historique, c'est que, mine de rien, tout ça mène à tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui numériquement dans le chiffrement. C'est toujours les mêmes problématiques. Donc, je commence avec euh, la problématique de hachage et de salage. En gros, vous avez, à partir du moment où vous êtes hérosé au chiffrement, deux grands éléments techniques. Vous avez d'un côté euh, le hachage, qui en gros, prend votre texte clair, ou votre élément de données clair, le passe dans une moulinette de chiffrement, et vous avez un résultat, mais vous ne pouvez pas repasser dans l'autre sens. C'est unidirectionnel, on ne peut pas remonter depuis un H vers un texte clair, ce n'est pas fait pour. Et puis vous avez du chiffrement qui permet de chiffrer dans un sens et de déchiffrer dans l'autre, donc de revenir au texte clair au départ. Donc je m'intéresse au premier cas, K1, cas tout ce qui est hachage. Euh, Le hachage, c'est donc tout ce qui est obfuscation de données. Je prends une donnée claire, je la transforme, j'obtiens un truc qui est illisible et, euh, et inutilisable tel quel. Euh, ça n'a pas de vocation pour, pour protéger de la donnée qui doit être donc récupérée puisqu'il n'y a pas de déchiffrement possible. En revanche, ça peut protéger des données auxquelles je n'ai pas besoin d'accéder. Typiquement, un mot de passe. À partir du moment où vous stockez des mots de passe dans votre base de données, vous n'avez surtout pas besoin de les stocker en clair. Là encore, si vous stockez en clair, mauvaise idée, ça ne fonctionne pas. ou euh, Plutôt ça fonctionne, mais c'est plutôt dangereux. Euh, L'idée, tout, tout ce dont vous avez besoin au moment où vous faites une authentification, c'est de vérifier que la personne a fourni le bon mot de passe. Et pour vérifier que c'est le bon mot de passe, vous avez juste besoin de contrôler que c'est bien le mot de passe qui a été saisi la première fois. Je ne perds personne quand je dis ça. Okay. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser du hachage pour protéger le mot de passe en base, de pouvoir faire de la comparaison quand même par rapport au mot de passe initial. Donc, un des gros problèmes, c'est que les premières techniques de hachage qu'on a pu utiliser, c'est des, des techniques de somme de contrôle. MD5, SHA-1, SHA-256 vous les avez forcément croisés à un moment ou à un autre Dès que vous téléchargez un truc sur le net vous avez une somme de contrôle qui est disponible pour contrôler que le binaire n'a pas été altéré ou que ce que vous avez téléchargé n'a pas été altéré puisque à partir du moment où vous avez un algo de somme de contrôle euh, si vous passez un élément dedans et que l'élément n'a pas été altéré la somme de contrôle ne bouge pas si le moindre bit a bougé, la somme de contrôle est radicalement différente donc vous voyez tout de suite s'il y a eu un pépin ou pas donc on s'est appuyé sur cette techno-là on s'est dit, bah c'est simple, tu vois, je, je chiffre avec un algo de somme de contrôle, c'est ça que je stocke en base, et puis je ne peux pas remonter. Alors, techniquement, ouais je ne peux pas remonter. Juste, il y a des astuces. C'est-à-dire qu'à un moment on s'est quand même retrouvé avec beaucoup de données qui utilisaient les mêmes algos de somme de contrôle et qui du coup euh, se retrouvaient à utiliser à avoir les mêmes résultats pour les mêmes mots de passe donnés. Donc on a commencé à concevoir ce qu'on a appelé des rainbow tables ou, ou, ou des look tables ou des reverse lookup up tables. Les rainbow tables, c'est celles qui correspondent à l'algo MD5, euh, le, reverse, le reverse look c'est le, le chat 256, etc. Donc l'idée, c'est de dire, eh ben, j'ai des grandes tables de données avec la correspondance. J'ai un mot en clair et j'ai euh, la somme de contrôle attendue. Et ça, c'est pas très compliqué à faire. C'est un dictionnaire, on le fait passer dans l'algo de chiffrement pour chaque terme et puis on obtient le résultat. Quoi. Ça veut dire que si votre base de données, elle, elle leak un mot, parce qu'elle va moment il ne faut pas vous pas vous leurrez quoi. Votre base de données, elle va fuiter un moment quoi. Et donc c'est cet instant-là qu'on attend. Et on n'attend pas ce moment-là pour protéger, on protège en amont. Donc euh, à partir du moment où votre base de données sera sortie, bah, c'est hyper simple pour n'importe quel attaquant de prendre la somme de contrôle, puis de regarder la correspondance dans une table, dans une reverse ou captable, ou quoi que ce soit. Et donc vous vous retrouvez avec euh, des mots de passe qui sont hyper faciles à retrouver en clair. Donc le seul moyen pour pouvoir protéger un peu plus le, les infos que vous rentrez, c'est de saler. Un sel, qu'est-ce que c'est C'est un élément aléatoire qui est injecté avec votre mot de passe au moment où vous faites le calcul de la somme de contrôle et qui va s'assurer que votre somme de contrôle, elle va vraiment être unique parce que pour un même élément clair, par exemple, je ne sais pas, « password » puisque c'est le mot de passe le plus utilisé dans le monde à l'heure actuelle, euh, pour password, et vous allez vous retrouver à partir du moment où vous injectez un sel qui est différent avec deux sommes de contrôle radicalement différentes de service en service et donc vous ne pouvez plus utiliser les rainbow table pour pouvoir remonter dans l'autre sens Donc l'idée c'est que votre sel, ça ajoute de l'entropie, ça rajoute du bruit au moment où vous, où vous faites votre somme de contrôle ça supprime donc le risque de répétition puisqu'il est censé être unique et donc il est unique et aléatoire Je n'ai pas un sel qui est réutilisé partout sur tous les mots de passe de mon appli. Sinon, vous introduisez de la répétition. Pour chaque nouveau mot de passe, j'ai un nouveau sel Alors, en cherchant un peu, j'avais trouvé des choses comme ça. <rire> ça, c'est sur des formes de dev, hein, des trucs genre Stack Overflow, etc. Quoi. On dit, ouais, bah, si tu veux bien chiffrer, tu fais un... Euh MD5 un, MD5 un MD5 d'un Shawan, ou un MD5 d'un SAL, plus un MD5 d'un password, ou un Shawan d'un Shawan. Bref, cherchez pas. C'est inutilisable. Enfin, c'est à ne pas utiliser surtout. Parce qu'à partir du moment où vous chaînez des algos comme ça de somme de contrôle, c'est hyper simple de les déchaîner dans l'autre sens, de remonter dans l'autre sens. C'est très simple à, à, à concevoir. Encore plus à partir du moment où votre code est potentiellement open source, et où c'est facile de trouver votre code, donc c'est facile de savoir comment vous chiffrez, bah c'est encore plus facile de savoir comment déchiffrer. Donc, euh, donc, on ne fait pas ce genre de choses. Enfin, ça, c'est pas solide. La seule vraie bonne technique pour faire du hachage de mot de passe, c'est celle-là. Un, je génère un sel, aléatoire. Et vraiment aléatoire en utilisant un... Alors je vous, hop, je vous un CSPRNG. Donc, un, un cryptographically secure pseudo-random number generator. Vous saluerez cet accent merveilleux. Euh, L'idée, c'est que c'est une méthode de crypto qui s'appuie sur un générateur aléatoire et qui va vous cracher un vrai chiffre qui est potentiel, qui potentiellement est réellement unique et réellement aléatoire. Donc ça, c'est la seule vraie version, la vra seule vraie façon d'obtenir un sel. Ensuite, vous faites une dérivation cryptographique sécurisée sur le couple, sur le couple, haha, sur le couple, ah. password et euh, sel. Donc, concaténez les deux et c'est ça que vous faites passer dans votre méthode de dérivation. Vous n'utilisez pas des trucs qui sont cassés comme MD5 ou sha depuis super longtemps. Vous utilisez un truc comme Bcrypt ou Argon 2. C'est Argon 2 qui, qui est le plus réputé à l'heure actuelle aujourd'hui et le plus solide. Euh, parce qu'il faut un truc qui soit en exécution lente. Pourquoi lente Parce que ça va rajouter de la latence au moment du calcul de la somme de contrôle. Ça va rajouter 350 millisecondes. Et ça va coûter extrêmement cher en CPU. Parce que c'est des algos qui bouffent énormément de ressources. Pour votre utilisateur, c'est transparent. Il s'en fout d'attendre 350 millisecondes de plus au moment où il se en... en revanche, pour l'attaquant qui va chercher à faire du bruit de force, 350 millisecondes de plus par mot de passe testé, il va le sentir passer. Et il ne va pas aimer. Il euh, n'y a pas vraiment de convention sur euh, est-ce qu'on met le sel avant ou après le password. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Il y a une convention à le mettre après, mais après, vous faites un peu ce que vous voulez. Ensuite, vous stockez tous ces éléments en base. à savoir, l'algo de dérivation que vous avez choisi, les paramètres qui ont permis de, de l'initialiser au départ, le, le nombre de rounds que vous avez utilisé pour faire tourner Rego, et le résultat euh, de la somme de contrôle et le sel. Vous stockez tout ça dans un seul record de votre base de données. Et pour protéger ça d'une éventuelle injection SQL, vous chiffrez ça avec une signature HMAC. Alors, comment ça se passe Je vais avoir à la fin donc, une, une longue chaîne de caractères, qui va être euh, euh, un séparateur, mettons dollar, allez, on va avoir euh, dollar euh, bcrypt, qui est la logique utilisée, dollar 16, qui est le nombre de rounds que j'ai fait passer sur bcrypt pour l'initialiser, dollar, ma somme de contrôle suivie de mon salt. C'est hyper simple à utiliser. Au moment où vous voulez lire, vous récupérez juste la fin, le sel plus la somme de contrôle. Vous extrayez, vous, vous extrayez le sel qui a une longueur finie, donc c'est simple à sortir. Et puis après, vous rejouez sur le mot de passe qu'on vous a fourni, que vous a fourni votre utilisateur, l'algo de chiffrement, le nombre de round, le sel associé au mot de passe qu'il vous a fourni. Normalement, vous retombez sur la même somme de contrôle. Ça, c'est robuste. Le seul risque, c'est qu'effectivement, quelqu'un comprenne comment ça fonctionne, génère du coup une chaîne, un payload suffisamment euh, identique avec euh, le même algo de chiffrement le nombre de rounds, etc. et qu'il injecte ça dans votre base de données. Donc en plus, vous stockez dans un autre champ une signature HMAC donc, une signature HMAC, c'est une signature euh, je reviens sur le concept de signature un peu plus tard, euh, de chiffrement qui utilise une clé qui est protégée à l'extérieur donc votre clé elle est quelque part, sur un boîtier HSM ou dans votre file system, stockée de façon sécurisée de façon à ce que si jamais quelqu'un accède à la base de données, il n'accède pas à la clé et puis chaque fois que vous rentrez un nouveau mot de donc un nouveau payload avec cette grande chaîne de caractères vous prenez le tout, vous le faites passer dans un algo mac avec votre clé externe ça vous donne une signature, cette signature vous laisse stocker ça veut dire que personne ne peut reproduire ce système de signature tant qu'il n'a pas votre clé qui est sécurisée puisqu'elle est dans un espace dédié d'autres système donc même si on injecte euh, une donnée et un faux mot de passe, un faux payload dans votre base de données on ne pourra jamais générer la signature qui va avec puisqu'on n'a pas la clé et donc au moment où vous, vous, vous, vous voulez déchiffrer le mot de passe, le premier truc que vous faites, c'est de comparer la signature du payload qui est en base avec celle qui, qui est sortie par la méthode HMAC. Si la signature n'est pas bonne, c'est qu'il y a eu une injection, et donc vous n'utilisez pas ça. Ça va Super. Donc, un hachage sans répétition, en exécution haute, ça limite la surface d'attaque. Et là, vous êtes sûr que vous protégez à peu près euh, tout le monde au niveau des accès euh, mot de passe. L'autre question, l'autre partie du chiffrement, c'est la partie chiffrement-déchiffrement. Donc, je chiffre dans un sens, je déchiffre dans l'autre sens, et comme ça, je transmets des contenus. Vous avez deux grandes familles de chiffrement chiffrement symétrique et chiffrement asymétrique. Et dans le chiffrement symétrique, vous avez deux grandes familles. J'ai l'impression de commander une bière en Belgique blonde, brune, ambrée. Oh putain, je sais pas. Et dans le chiffrement symétrique, vous avez deux grandes familles de chiffrement. À commencer par le chiffrement par bloc. Donc, le chiffrement par bloc, comment ça fonctionne vous avez votre chaîne de données à chiffrer vous prenez un bloc de cette chaîne de données donc vous prenez une petite partie euh, par défaut, généralement les chiffrement utilisent 4 kilo mais après vous pouvez faire plus ou moins, ça se paramètre et puis vous faites de la substitution de ce bloc puis vous passez au bloc d'après vous faites de la substitution, etc. on revient exactement à ce qu'on faisait avec le, le, le code César hein. euh, on prend un élément et puis on substitue par un autre bloc, et ainsi de suite euh, le tout premier connu, le tout premier chiffrement euh, par bloc connu, c'était euh, Data Encryption Standard, qui est, euh, qui est cassé depuis hyper longtemps, donc totalement déplicated. Euh, on parle beaucoup d'AES qui est son successeur, qui lui-même commence à monter des traces, montrer des traces de, de fragilité et qui ne tiendra plus très longtemps, on ne va pas se leurrer. Euh, vous en avez qui sont beaucoup plus robustes et qui, eux, sont plutôt solides. ID en est un, Blowfish en est un autre. Voilà. En gros, c'est des algos qui euh, prennent votre euh, élément et puis euh, substituent des blocs à l'intérieur de votre chaîne de données. L'autre grande famille de chiffrement, c'est le chiffrement par flux. Où là, vous ne chiffrez plus de la longueur euh, continue, mais vous chiffrez un flux de données. Donc vous avez un flux, vous ne connaissez pas la longueur de ce flux, et juste, vous faites de la substitution à la volée au fur et à mesure que ce flux avance. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement robuste, le seul problème, c'est que si on veut que ça fonctionne bien, il faut une clé qui soit, euh, qui soit en permanence adaptée à la longueur du contenu que vous voulez chiffrer, qui par défaut n'est pas connu au départ, puisque c'est un flux. Donc soit vous avez la possibilité de générer une clé à la volée en continu, mais si vraiment vous générez la clé à la volée en continu, au bout d'un moment, votre clé elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, vous engorgez votre âme, vous fringuez votre système, soit vous introduisez un billet et vous faites une répétition de mot de passe, un peu comme on l'a fait euh, sur le code visionnaire, euh, je prends mon mot de passe, puis je le répète, et je le passe d'autant plus que nécessaire. C'est comme ça que fonctionne la plupart des algos de chiffrement par flux. Le seul moyen de faire un vrai algo de chiffrement par flux qui soit, euh, qui soit euh, vraiment robuste et qui tienne sur la durée, c'est de le faire euh, euh, de façon quantique. Et pour le moment, on cherche encore à savoir ce que signifie quantique. Donc euh, on n'est pas prêt encore de faire du chiffrement par flux quantique. Mais peut-être un jour, on y arrivera. Euh, le tout premier qui est sorti, c'est euh, ASIC4. Et euh, cet algo, c'était l'algo qui était utilisé dans le chiffrement WPA. Euh, donc, qui protège nos, nos, nos points de connexion Wi-Fi, euh, qui a été cassé justement en utilisant cette répétition du mot de passe, euh, enfin de la clé de chiffrement euh, à l'intérieur. Donc euh, WPA est repassé à AES euh, depuis. Donc euh, ça reste un beau rêve. Le chiffrement par flux, juste, c'est extrêmement compliqué à mettre en place sur des gros flux de données. Sur des petits flux, on arrive à s'en sortir. Sur des gros flux de données, c'est hyper compliqué. Euh, malgré tout, il y a des successeurs qui arrivent, euh, ChaCha20 ou Panama en son 2 je ne peux pas vous encourager à les utiliser, déjà euh, ça demande des ressources euh, délirantes en termes de, de, de consommation de données etc et surtout on n'est pas tout à fait sûr encore de leur robustesse donc le chiffrement par flux un jour ça sera bien mais pas tout de suite euh, le gros problème de ça c'est que ça nécessite, ça nécessite pour être vraiment robuste euh, d'injecter une dose d'aléatoire et une dose d'entropie au moment où je fais mon chiffrement par bloc typiquement le seul problème c'est que nos machines ne sont pas aléatoires le design de nos machines et notamment la conception de nos processeurs fait qu'elles ont tendance quand elles cherchent à reproduire des, à générer des motifs aléatoires à reproduire des motifs et ça arrive fréquemment le seul moyen d'avoir des vrais dispositifs qui génèrent de l'aléatoire c'est des, des dispositifs qui utilisent l'environnement le, le, extérieur à savoir la température, l'hygrométrie, etc pour inclure du bruit dans la génération aléatoire ça coûte une blinde, personne ne peut se doter de ça Enfin, juste, ça devient délirant quoi. Euh, donc on a cherché à compenser ça et on le compense en utilisant ce qu'on appelle euh, tout ce qui est les dynamiques de padding, donc de randomness, de vecteurs d'initialisation. En gros, ça consiste à dire, j'ai besoin de données qui soient réellement des données imprévisibles, de façon à pouvoir injecter un vrai bruit aléatoire, anthropique, au sein de mon algo de chiffrement. Donc, je vais commencer par utiliser des méthodes de crypto, toujours encore, le, toujours encore et toujours le CSPRNG, et pas un accès à urandom directement. Alors, on me dit souvent, ouais, ben pourquoi tu n'utilises pas urandom Donc, urandom, c'est un, un, un pseudo-device dans les systèmes Unix qui permet de retourner une chaîne aléatoire. Euh, pourquoi tu n'utilises pas urandom directement Ça génère de l'aléatoire, etc. Justement parce que euh, urandom s'appuie directement sur le microprocesseur pour pouvoir générer de l'aléatoire et que nos machines ne sont pas réellement aléatoires. Donc, donc, si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en bas niveau et que vous êtes en C, vous utilisez le random. Si vous avez le choix, vous utilisez des librairies de crypto qui sont là et qui, elles, vont se charger de renforcer le chiffrement, euh, la, pseudo -génération, la génération pseudo-aléatoire de votre élément. Donc, vous utilisez plutôt des méthodes de CSPRNG et les librairies qui vont avec. Et puis, vous allez utiliser des, ce qu'on appelle des vecteurs d'initialisation. Donc, un vecteur d'initialisation, en gros, c'est si je prends un algo de chiffrement par bloc, et que je lui passe des chaînes de caractères, il va avoir tendance à reproduire des motifs au niveau de la substitution. Donc une bonne solution pour éviter ça, c'est que je vais d'abord lui faire mouliner une chaîne aléatoire au départ, qui va me permettre de l'initialiser. Et quand j'ai initialisé mon, mon algo, je lui ai fait chiffrer aléatoirement 4, 5, 6, 8 blocs au départ, il est dans un état qui est, un état qui va, qui est vraiment aléatoire, en tout cas normalement et vraiment unique, et qui va me permettre après de chiffrer mon contenu sans introduire normalement de patterns répétés. Pourquoi Parce que la plupart des algos de chiffrement par bloc, euh, ils chiffrent pas un bloc, puis un bloc ensuite, puis un bloc ensuite, puis un bloc ensuite, mais ils utilisent une dérivation qui fait que le bloc précédent sert à chiffrer le bloc suivant et ainsi de suite donc vous avez un système de chaînage comme ça qui fait que si vous faites déjà tourner votre algo 3-4 fois au départ, vous l'avez initialisé dans un état que, qui fait que derrière ça va influer sur le reste de la chaîne à, à chiffrer et vous serez tranquille, oh, j'ai fait dire clipter euh, donc ça c'est ce qu'on appelle euh, les, les, les modes de bloc opérationnels opératoire, c'est très bizarre dire en français. Euh, donc c'est la façon c'est la façon dont vous allez initialiser euh, votre algo de substitution par bloc. Quel que soit l'algo de substitution par bloc, ils utilisent tous plusieurs systèmes de chiffrement par euh, plusieurs modes de blocs aléatoires. Euh, le plus connu était le l'ECB euh, qui a été cassé il y a très longtemps parce qu'en fait il a tendance à introduire une répétition qui fait que quand on prend deux éléments euh, qui ont été chiffrés par ECB euh, on obtient des systèmes de négatifs et quand on les recroise on arrive à l'image initiale. Il y a de très, bon, de, de très bonnes explications en ligne là-dessus c'est sont assez fun. Euh, donc en tout cas c'est trop, trop répétitif comme motif et on se retrouve coincé. Euh, le CBC était son successeur, autant vous dire qu'il est cassé aussi. Le seul qui tient aujourd'hui à peu près... Euh, c'est tout ce qui dérive d'un pattern qui s'appelle Ahead. Il euh, y a un mode de bloc qui s'appelle RX4, qui est un, un des plus robustes à l'heure actuelle, qui est un, un type Ahead, autrement dit, il va faire de la substitution, et en même temps qu'il fait de la substitution, il fait de la signature à l'intérieur de la substitution pour s'assurer que aucun bloc n'est corrompu à un moment ou à un autre. Et donc ça va induire une, une forme de bruit à l'intérieur qui sera réellement unique et qui évitera les répétitions. Alors tout ça c'est bien beau, mais alors ça, ça s'applique au système de chiffrement par bloc. Et donc le problème des systèmes de chiffrement par bloc c'est c'est des algos symétriques et les algos symétriques, ça veut dire que j'ai une clé qui me sert à chiffrer et déchiffrer. Normalement, je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour vous expliquer que ça introduit un vrai problème, c'est qu'une clé, ça peut être compromis. Si j'utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer, c'est-à-dire que si j'envoie un message à quelqu'un en face, euh, je vais prendre mon algo, je vais chiffrer mon message, je vais lui envoyer le message. Il faut qu'il ait la clé aussi, et il va déchiffrer le message en utilisant le même algo et la même clé. Ça veut dire qu'à un moment, la clé, elle aura dû transiter entre lui et moi. À partir du moment où il y a un transit, il y a un transfert, il y a un risque d'interception. Donc il va falloir protéger cette clé symétrique. Et ça, on l'a très vite compris. On a très vite compris qu'il allait falloir protéger ça. On l'a théorisé très très tôt, en disant que le seul vrai moyen de pouvoir se protéger, c'était de faire du chiffrement asymétrique. Et donc le chiffrement asymétrique, deuxième grande famille, c'est ce qui va euh, vous permettre de protéger votre système de clés. C'est-à-dire que typiquement, vous allez utiliser non pas une clé, mais deux clés qui fonctionnent par paire. Une clé qui est publique, et qui donc, est distribuée publiquement, librement, euh, à l'intégralité de, de, des gens qui en font la demande, ou qui cherchent à l'obtenir. Et une clé privée qui, par définition, est Privé, merci. Putain, je, je, je sais que c'est dur, hein, mais quand même. Euh, et donc, la clé privée, vous l'avez dans votre poche, vous la sortez pas, euh, personne ne l'a à part vous. Si quelqu'un d'autre l'a, clairement, il y a un problème. Parce que ça veut dire que vous l'avez transféré, etc. Comment ça marche Quelqu'un veut m'envoyer un message. Il va réutiliser ma clé publique, qui est donc disponible publiquement. Et il va chiffrer le message qu'il veut m'envoyer avec ma clé publique. Il va m'envoyer ce message chiffré. Et la seule clé qui est capable de déchiffrer ce message, c'est la clé privée qui est associée à la clé publique qui a été utilisée pour le chiffrement. Et je suis le seul à l'avoir. Donc, normalement, ça me protège. Je n'ai pas de soucis, je suis le seul à pouvoir déchiffrer cet élément. C'est le principe derrière le, les algorithmes de chiffrement RSA. À partir êtes, du moment où vous en êtes là, normalement, vous êtes bon. Vous arrivez à protéger correctement vos échanges. Le problème, c'est que euh, c'est extrêmement coûteux et que c'est compliqué à tenir dans la durée. Ça m'amène à vous parler des problématiques de gestion de clés, de gestion de certificats et de signatures. Puisqu'on a un problème de sensibilité sur les clés, il va falloir trouver un moyen d'échanger des clés et de protéger des clés. Donc, la clé symétrique, j'y reviens, c'est une clé unique, chiffrement, déchiffrement, ça va très vite, c'est des algos qui sont très rapides à exécuter. Euh, le problème, c'est que c'est critique sur la clé, puisque si votre clé est compromise, vous compromettez tout votre système de protection. Euh, au moment où on a théorisé les clés asymétriques on a cherché un algo qui permettait un algo mathématique qui permettait de remplir cette fonction là et on a beaucoup lutté et il y a deux chercheurs américains, Diffie et Hellman qui ont cherché ça et qui n'ont pas trouvé mais qui ont trouvé un, un système intermédiaire en l'occurrence le diffie hellman encore une fois on est très inventif quand il s'agit de nommer nos algo on est plus inventif avec nos feuilles de sécurité, c'est marrant euh, et qui sert à, à protéger un échange de clés alors comment ça marche vous avez deux individus qui cherchent à se mettre d'accord sur une clé symétrique à utiliser. Mais il ne faut pas que cette clé symétrique circule. Sinon, risque de compromission, interception, tout ça. Donc, il va falloir trouver une solution pour que chacun soit en possession de la clé symétrique sans jamais se la donner. Là, normalement, euh, c'est un tour de magie, je fais sortir un lapin du chapeau, tout ça. Alors, comment ça fonctionne Ils ont réussi à mettre au point un algo qui est assez rigolo. Ils se mettent d'accord sur une clé commune qui est un élément, euh, un élément euh, qui est disponible publiquement ils se mettent d'accord ensemble ils ont, "Voilà, notre secret partagé c'est ça et ils ont chacun un secret privé qui appartient à chacun donc dans le cas du A c'est la couleur orange et dans le cas du B c'est la couleur bleue ça c'est privé, c'est dans leur poche ça sort jamais, ils ne se le partagent pas, ils ne se l'échangent pas etc ils mélangent le secret partagé donc la couleur jaune, avec leur propre clé privée, ça va leur donner un résultat et c'est ce résultat est une forme de chiffrement, qui vont passer à la personne en face avec qui ils veulent échanger. Donc ils échangent le résultat de, de ce mélange entre leur clé privée et le secret partagé. Ils vont remélanger ce résultat avec leur propre clé privée et là, bon, ils ont tous les deux le même résultat de chaque côté. Donc ils tombent tous les deux sur un résultat qu'ils vont pouvoir utiliser comme une clé symétrique sans jamais se l'être échangé. C'est cool quand même, hein ça fait magie. Je vous assure que ça marche. Alors, en vrai, si vous faites ça avec de la peinture, ça fonctionne pas. Hein, mais, euh, voilà. euh, en, vrai, en vrai, ça fonctionne. Euh, on savait très bien que c'était pas robuste. On savait très bien qu'il y a des risques. Il y a un secret partagé qui est disponible publiquement. Euh, il y a des risques de pouvoir du coup remonter parce qu'en plus, on échange euh, donc transfert, risque d'interception, euh, la version chiffrée de la clé privée avec le secret partagé, etc. Donc, on savait que c'était pas hyper robuste. Mais sur de l'usage unique, c'est pas mal quand même. Et de fait, c'est ce qui est utilisé dans TLS. TLS, c'est la, la couche de protection qui protège notamment nos connexions HTTP. Hein, quand on fait du HTTPS, le S, c'est Secure, donc c'est TLS qui est derrière. Et c'est exactement ce qu'on utilise, qu utilise quand on fait du TLS. C'est-à-dire que le, la première étape, c'est le client qui dit au serveur en face, je veux communiquer, on se met d'accord sur, on a tous les deux des clés privées, on se met d'accord sur un secret partagé, on génère une, une clé symétrique chacun de notre côté, et on va chiffrer tout après en symétrique en utilisant cette clé que personne n'aura vu passer puisqu'on l'a fait chacun de notre côté, avec un diffy et, euh, et on fait ça à chaque fois qu'on lance une nouvelle requête. Comme ça, ça veut dire que, même, encore une fois, je simplifie, hein, mais, euh, puisque le, le, le système est quand même beaucoup plus robuste que ça, le protocole est plus robuste que ça, mais à la base, l'idée, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à chaque nouvelle connexion, vous vous retrouvez avec un, une nouvelle clé symétrique, donc c'est bien extrêmement compliqué de, de pouvoir faire de l'analyse de fréquence dessus. Et après, si vous voulez vraiment euh, protéger, l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle du, du key wrapping donc de l'encapsulation. C'est-à-dire que vous allez utiliser des paires de clés symétriques, asymétriques, mais des paires de clés symétriques. C'est très long pour chiffrer des contenus. Donc si vous voulez chiffrer des grosses quantités de données ou des très longs messages, ça prend un temps monstrueux. C'est pas utilisable au quotidien. Il faut un truc qui soit rapide. Ce qui est tout l'enjeu. Euh, il faut rapide, mais il faut protéger aussi. Et donc l'idée, c'est de faire euh, du symétrique encapsulé. C'est-à-dire que je vais générer une clé symétrique unique, aléatoire, un CSPNG et tout ça. Je vais chiffrer mon message avec ça. Et ce que je vais chiffrer avec mes clés asymétriques, c'est la clé symétrique aléatoire. J'encapsule les deux, le message avec, chiffré par la clé symétrique et ma clé symétrique elle-même chiffrée en asymétrique. Puis j'envoie tout ça au destinataire. Le destinataire, il déchiffre d'abord la clé symétrique avec sa clé privée, puis ensuite, il déchiffre le message avec la clé symétrique. Bon. C'est le principe de PGP. C'était la promesse de la crypto pour tous et de la protection pour tous, etc. Et ça a super bien marché puisque tout le monde l'utilise aujourd'hui. Non euh, Ça a l'air très compliqué, ça ne l'est pas tant que ça. Et, bah, si vous ne l'utilisez pas encore, il faut le faire. Un des avantages des clés euh, asymétriques, c'est qu'elles permettent un, un autre euh, système. C'est la signature. Alors la signature, qu'est-ce que c'est c'est alors là encore, je vais simplifier avec des gros pinceaux, les experts me pardonneront. Mais euh, on va dire que c'est de l'insymétrique inversée. C'est-à-dire que je vais euh, chiffrer, entre guillemets, mon message avec ma clé privée. Et ma clé publique va permettre de le déchiffrer. Alors c'est ridicule, ça ne protège rien. Ma clé publique, elle est publique, tout le monde peut déchiffrer le message. C'est con. Mais l'avantage, c'est que si vous pouvez déchiffrer le message qui est envoyé à l'aide de ma clé publique, ça veut dire qu'il aura été chiffré avec ma clé privée. Et comme je suis le seul à la posséder, ça veut dire que la seule personne ayant été capable d'envoyer ce message, c'est moi. C'est de la signature. Ça veut dire que vous garantissez l'expéditeur. Vous êtes sûr de la personne qui vous l'a envoyé. Et donc c'est extrêmement pratique parce que ça, ça, ça n'apporte aucun degré de sécurité, mais ça apporte un degré de confiance. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec des clés PGP. cest typiquement, ok, j'ai récupéré la clé publique de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui m'assure que cette clé publique est bien sa clé publique Et bien parce que cette clé publique, elle est signée. Elle est signée par quoi elle est signée par la clé privée de quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance parce que lui-même est certifié par quelqu'un d'autre, etc. C'est ce qu'on fait dans les crypto-parties. Les crypto-parties, si vous n'en avez jamais fait, en gros, vous générez vos clés privées publiques PGP, euh, vous donnez euh, les, les références de votre clé, les sommes de contrôle qui correspondent à votre clé votre publique, et puis vous vous rendez le jour J à la crypto-partie, avec vos pièces d'identité, vous prouvez que vous êtes bien cette personne, et les autres personnes présentes sur place, parce qu'elles vous ont rencontré physiquement et qu'elles ont pu vérifier votre identité, sont capables de signer avec leur propre clé privée votre clé publique, et ça va garantir euh, l'authenticité de cette clé. Ça veut dire que vous montez un système décentralisé d'authentification. C'est extrêmement robuste et ça fonctionne très bien pour les individus. C'est quand même beaucoup plus compliqué dès lors que vous êtes dans un contexte industriel où il faut avoir des gros acteurs que vous ne pouvez pas rencontrer physiquement, etc. C'est ce qu'on a fait avec les systèmes de certificat. un certificat, comment ça fonctionne C'est... Un document qui contient une signature et qui vous dit, oui, cette entité, elle a été certifiée, elle est associée à mon certificat de moi, autorité reconnue, certifiée. Et moi, je dis que oui, cette personne est bien le titulaire de la clé publique qui présente. Et donc, c'est ce qui vous permet de protéger vos, vos, différentes, vos différents biais de communication quand vous utilisez euh, des certificats euh, au sein de vos serveurs web, etc. C'est exactement ce système-là. Donc après, vous pouvez avoir des autorités intermédiaires qui sont certifiées par quelqu'un d'autre, qui sont certifiées par quelqu'un d'autre, etc. Ça crée des chaînes de confiance. Le problème, c'est que c'est une structure pyramidale, qu'à un moment, ça présente un souci. C'est que puisque c'est pyramidal, si à un moment vous, vous corrompez le, le, la pointe de la pyramide, quand ça redescend, bah, ça, ça redescend tout dégueulasse. Quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le rachat de Bluecoat par Symantec il y a deux ans. Bluecoat est une société qui, fait du, qui vend des systèmes de Deep Packet Inspection. Donc, pour mémoire, c'est ce qui permet d'aller sniffer les échanges sur le réseau et de pouvoir analyser ce qui se passe dedans. Et Bluecoat a été racheté par Symantec. Symantec qui est une autorité de certification. Racine. Donc haute. Pointe de pyramide. Et donc, du coup, tout le portefeuille de certificat SSL de Blue Code est passé dans le portefeuille de certificat SSL de Symantec. Et on a commencé à dire attendez, attendez, attendez, on se retrouve avec, donc certifié au niveau, quoi, Symantec, on se retrouve avec des certificats qui servent à faire du deep-packet inspection. Deep donc, on nous a dit non, non, ne vous inquiétez pas, c'est séparé, tout ça, etc. Bon, il y a quand même une grosse règle de révocation de certificats dans la foulée, hein. Donc euh, voilà, c'est un problème de chaîne de confiance, euh, il faut quand même l'avoir en tête. L'idée c'est que vous pouvez révoquer des identités à partir du moment où l'autorité dit finalement lui je ne me certifie plus, et ben, bah, la clé publique n'est plus reconnue comme valide par votre système, puisque vous vérifiez d'abord qu'elle est bien reconnue, elle est bien signée avant d'utiliser. Et donc bah, ça veut dire que vous pouvez facilement révoquer des identités, le protocole qui est derrière ça c'est X509, si vous voulez vous renseigner plus en détail. Donc, l'idée, c'est de protéger. Alors, protéger quoi euh, Tout ce qui est réseau, eh ben ça passe par TLS, donc les chaînes de confiance, certificat, tout ça. Tout ce qui est mot de passe, eh ben, on a du hachage sécurisé. Et tout ce qui est donné, eh ben, idéalement, c'est de la clé asymétrique qui fait une de l'encapsulation de clé symétrique. Ça, c'était la théorie. Dans la pratique, comment ça marche Alors si vous êtes au bas niveau, et bien, comme toujours, quand vous êtes au bas niveau, à part, euh, à part euh, votre couteau, il euh, n'y a pas grand chose de plus que vous avez dans votre poche. Donc vous pouvez utiliser éventuellement les modules de crypto de votre OS. Les modules Linux sont quand même extrêmement bien faits. Vous pouvez utiliser des bibliothèques disponibles du système. Typiquement tout ce qui est OpenSSL, c'est ça et je vous invite à le faire. Ou alors, vous pouvez directement taper au niveau du matériel. Typiquement, les processeurs Intel embarquent un jeu d'instructions spécifique qui s'appelle la ESNI. Euh, tout le utiliser. les processeurs ARM ont le leur aussi. Euh, voire même euh, des coprocesseurs qui sont couplés aux microprocesseurs et qui permettent de faire du chiffrement hardware directement, mais vous faut accéder à la machine. Encore une fois, vous êtes au bas niveau, hein, donc euh, voilà, inquiétez pas. Si vous êtes un peu plus haut niveau, donc plutôt côté back-end, etc., vous avez des libres de crypto qui font ça pour vous, qui font l'abstraction donc typiquement si vous êtes en Python eh, dites, ça tombe bien, euh, vous avez PICrypto donc utilisez-le, voilà, c'est extrêmement efficace euh, en Ruby, c'est RBNSL qui est la référence en Node.js, il y a le crypto-module Node.js en PHPCM Crypt, en Java b... il y a encore le, la Java Crypto Extension Framework donc voilà, ça, ça fonctionne, bref, côté backend, on est équipé, on a des bonnes librairies crypto qui sont open source, qui sont vérifiées par des experts, mathématiciens experts en chiffrement, etc elles sont bien documentées particulièrement les Python parce que est quand même des bons en termes de documentation euh, donc, et même pas de troll et, euh, et donc il faut vraiment pas hésiter à s'en servir à aller voir, à aller lire un peu les recommandations les O2 etc euh, côté navigateur et, et, et, au départ il <rire> y a un groupe qui a été conçu qui s'appelle le, le Web Crypto Working Group euh, qui voulait proposer des algos de chiffrement directement dans le navigateur il se trouve que je connais très bien la, chairman, enfin la chairwoman de, de ce groupe qui m'a dit « Hey, on fait un truc, on fait le web crypto, tout ça, est-ce que ça te dit ?» Alors quand elle m'a dit ça, moi j'étais comme ça, j'ai fait oh, « putain, ça y est, ça y est, putain, de la crypto dans le navigateur !» J'ai lu la spec, j'étais comme ça, j'ai lu énormément de specs euh, du W3C, pour ne pas dire la, la, la quasi-totalité, je n'en ai jamais lu aucune qui soit aussi imbitable que celle-là. C'est un truc d'expert. – C'est mal, elle est chiffrée. – Oui, c'est ça, elle est chiffrée, clairement. Hein, c est, c est, elle est invisible, quoi. Et, euh, et c'est un truc d'expert. Hein. On vous dit, oui, il faut tel algo, tel crypto, voilà, ça fonctionnerait comme ça, et puis voilà. Et, et toi, tu arrives à la fin du document et tu fais… – Vous m'avez perdu quand vous avez dit algo au départ. – Après, je ne sais plus. – euh, Et donc, c'est extrêmement vicieux. Bref, est quand même, elle est quand même passée en, en, en, elle est passée en Working Draft, et puis elle est passée en, en release Candidate, et elle est maintenant correctement validée par W3C. Depuis, le groupe a été dissous. <rire> voilà. Et, euh, alors, comment ça fonctionne eh bien, Elle est exposée euh, dans le namespace crypto, dans un subnamespace qui s'appelle subtle. Je pense que c'est parce qu'elle est extrêmement subtile à utiliser. Euh, non, en vrai, c'est parce que Microsoft avait déjà voulu introduire de la crypto il y a longtemps et du coup le namespace crypto était pris. Donc euh, voilà. Es, encore, on est les seuls à développer des trucs euh, rétrocompatibles sur 25 ans, donc et, il faut bien s'y adapter. Euh, elle est extrêmement puissante, mine de rien. Et effectivement, elle fait du vrai chiffrement dans le navigateur, ce qui est quand même assez fort, euh, avec des API euh, browser. Donc c'est pas du JS, hein, c'est des vraies API navigateurs, tout ça. Euh, le problème, c'est que, un, elle n'utilise que des promises. Il faut déjà être confort avec le système de premier. Il y a trois ans, c'était compliqué, maintenant, c'est un peu plus habituel. Et surtout, elle ne travaille que sur du binaire. Donc, vous passez votre temps à faire des conversions en buffer dans un sens, dans l'autre, pour pouvoir passer une chaîne de caractères en binaire, l'encoder, la décoder, la chiffrer, la déchiffrer. Bref, c'est le bordel. C'est un peu compliqué. Euh, je vous assure que ça fonctionne, mais quand vous voulez l'utiliser à la main, c'est un peu. Euh, encore une fois, vous avez l'impression de du C dans le navigateur. C'est un peu hardcore. Euh, il y a trois ans, je disais, ce qui serait top, c'est d'avoir un truc genre le jQuery de la crypto, il y a des libres qui, permettent de faire, qui permettraient de faire de l'abstraction de ce truc-là, etc. Et, et clairement, en fait, le Working Group peut travailler uniquement dans ce, dans ce but-là. Aujourd'hui, on a pas mal de libres dans le navigateur qui permettent de le faire. Euh, parce que. Ah oui, parce que j'avais oublié ce point-là. Parce que euh, l'aspect euh, décrit énormément d'algos supportés, et il y en a une bonne dose, mais les implémenteurs n'ont obligation d'implémenter que les algos qui jugent nécessaires et qui ne sont pas forcément les mêmes et vous ne pouvez pas savoir c'est un, un peu comme euh, CanPlayType, si vous avez joué avec, avec CanPlayType il y a une balise euh, il y a la balise vidéo euh, l'HTML MediaElement dans le navigateur il y a une méthode qui s'appelle CanPlayType et vous pouvez appeler cette méthode en lui disant CanPlayType MP4 et vous demandez à votre navigateur est-ce que tu peux lire le MP4 et donc la méthode retourne un boolean, donc true ou false, en fonction de oui, je peux le lire ou non, je peux pas le lire. Ou alors elle, elle retourne une chaîne de caractères qui peut être maybe ou probably. <rires> Autant vous dire que ça, ça apporte beaucoup de choses. Et en fait, ça répond juste au cas où le navigateur il dit alors moi, je peux pas, mais. Je suis sur un OS qui a une puce hardware, je crois, donc peut-être, normalement, je sais pas, essaye <rire> Voilà. Et donc, la web crypto, c'est pareil, quoi. Euh, tu testes l'algo et puis il te dit Ah, pff, non, alors, ah, AES ne euh, connais pas. Tu fais, ah, bon, on bah, va bah, au suivant. alors. Donc, tu commences déjà par tester tous les algos du navigateur avant de savoir lequel tu peux utiliser, ce qui est un bordel monstre. Euh, heureusement on a quand même des libres qui, qui s'appuient euh, pour certaines sur le, le, la web crypto API euh, JS, NSL, JS, GW, crypto etc. Elles sont bien, elles sont faciles à utiliser, en gros elles font tout le preset et euh, dans des bonnes conditions pour pouvoir utiliser de la, du chiffrement d'un navigateur le seul vrai problème c'est que euh, bah, ça reste du JS et que euh, c'est facile de s'introduire dans du JS Alors, une, un, un bon élément de réponse c'est probablement WebAssembly mais euh, je ne rentrerai pas dans le débat derrière euh, je voulais éventuellement vous montrer une petite vidéo rigolote mais j'ai plus le temps donc euh, je vous la passerai pas mais je pourrais vous la donner si vous voulez ou vous la reverrez sur les slides derrière j'avais fait une, un test d'authentification de, de, par clé dans le navigateur sur le, la, la page de login de, du produit sur lequel je bossais bref c'était super rigolo et en gros il n'y avait plus besoin de mot de passe pour se loguer vous arrivez sur la page si vous aviez la clé privée vous pouviez rentrer directement dans l'interface dans c'était assez fort euh, donc, je conclue et dans les temps, normalement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Alors déjà, vous improvisez pas euh, cryptographe parce que c'est pas votre boulot, c'est pas le mien non plus, vous êtes pas mathématicien euh, normalement. Ou, ou, en tout cas, voilà. Euh, bref, ça demande quand même des gros niveaux, quoi. Donc, euh, donc vous n'inventez pas vos propres alliots de crypto. Jamais. Vous ne vous, ne vous faites pas confiance uniquement à vous-même. Vous vous appuyez sur le travail de spécialistes qui sont là pour ça, sur les libs de crypto disponibles qui ont été vérifiés là pour ça, etc. Vous n'aurez pas la roue surtout vous n'oubliez jamais que euh, la sécurité a un coût et qui est inversement proportionnel à la simplicité d'utilisation, plus vous allez renforcer et plus vous allez rajouter de la sécurité du chiffrement plus ça sera compliqué à utiliser pour vos utilisateurs ou compliqué pour vous à développer ou financièrement euh, qui impliquera un coût énorme parce que vous utiliserez des boîtiers exprès, HSM etc donc c'est pas, euh, pas magique quoi. à un moment ça coûte mais vous n'avez pas le choix et surtout, euh, vous, vous, vous serez obligé à un moment de, de, de, de payer ce prix-là, soit en utilisateur, soit, en, soit financièrement, encore une fois, soit en temps, mais, voilà. mais il va falloir ajuster ce curseur-là et vous dire, je ne peux pas tout protéger, je ne peux pas tout chiffrer. Il faut que je chiffre ce qui est réellement critique. Mais il va quand même falloir euh. trouver ce qui est critique et ajuster ce qui est critique. Je vais finir juste sur ça. Ça, c'est un, un screenshot de Reddit qui a été, euh, qui a été euh, récupéré au moment du leak d'Ashley Madison il y a trois ans. Pour mémoire, Ashley Madison, plateforme de dating euh, équivalent de mythique aux US, énorme plateforme, je crois qu'ils ont acheté Mythique d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, Ashley Madison, la base de données d'Ashley Madison, leak et les infos des utilisateurs d'Ashley Madison se retrouvent dans la nature. Et donc sur Reddit, on voit ce poste arriver d'un type qui dit « Alors voilà, moi j'ai été aux US pour mes études, euh, je suis gay, je me suis servi d'Ashley Madison pour pouvoir rencontrer des gens, et c'était très bien et très pratique et très cool, juste, je suis de retour dans mon pays euh, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, où l'homosexualité est punie de mort, les données d'Ashley Madison viennent de leaker. Et aujourd'hui, on peut facilement connaître mon nom, mon adresse, mon orientation sexuelle, éventuellement les partenaires avec qui j'ai été pendant ces dernières années quand j'étais aux états unis donc, donc concrètement, je crains sérieusement pour ma vie. Où est-ce que je peux aller pour être à peu près en sécurité je, je doute fort que les développeurs d'Ashley Madison, au moment où ils ont commencé à travailler sur leur base de données, sur leur architecture d'info, se soit dit que potentiellement ils pouvaient mettre en jeu la vie de leurs utilisateurs. Pour du défi, c'est assez rare quand même. N'empêche que... Donc voilà, je vous laisse juste méditer là-dessus. Je vous dirai après si l'histoire finit bien ou pas. Euh, je m'appelle Mads, je suis un vieux du web et je travaille chez Allwest Data en tant que tech évangéliste. Donc je, je suis là pour faire de la sensibilisation et de la transmission de connaissances sur les technos. Euh, nous, on est un hébergeur infogéreur et typiquement, ces problématiques de sécurité, on, on s'y intéresse beaucoup. Dans le sens où ça fait aussi partie de notre boulot de s'assurer que euh, les gens qui mettent des choses sur nos plateformes ne, sont pas, euh, ne mettent pas des choses de façon trop risquée ou trop sensible. Donc, On, on est partant pour essayer de sensibiliser un maximum les gens à la façon de bien protéger euh, leurs infos. Je vous remercie beaucoup, et si vous avez des questions, je suis là. Et bien, bah, une question, et je... voilà. Si vous avez une question, je suis là. Et j'ai vu une main se lever. C'est juste une petite question, mais sur la fin, tu disais qu'il fallait surtout se concentrer sur le chiffrement de ce qui était critique. est-ce qu'il ne faudrait pas justement quand même tout chiffrer pour éviter que ça paraisse bizarre et... enfin, après, ça fait que... On va se dire, si c'est chiffré, c'est que c'est critique est pris tout, y a uniquement se focaliser là-dessus. Alors que si tout est chiffré, au final, on ne peut pas se concentrer sur des trucs particuliers. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas tout chiffrer pour, pour, et prendre le, le, le parti comme ça de dire, au moins si tout est chiffré, je ne montre pas qu'il y a des informations sensibles euh, C'est une vraie bonne question. Encore une fois, ça dépend du, ça dépend du coût d'usage. Euh, typiquement, si tu es sur des contenus euh, qui nécessitent de l'indexation, et qui nécessite de faire en sorte que tu puisses, tu puisses indexer des contenus, si tu chiffres tout, c'est vachement plus compliqué à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, on peut faire une indexation sur des contenus chiffrés, euh, juste c'est vachement coûteux, coûteux en énergie, coûteux en temps, et euh, ce n'est pas forcément idéal. Euh, après, c'est aussi toute la question de, de la pseudonymisation, est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où j'ai chiffré tout ce qui était potentiellement critique, on ne peut plus remonter à la personne au départ euh, sur la base des données, des infos qui ne sont, euh, qui restent en clair et qui ne sont pas chiffrées dans la base. Et là encore, c'est une vraie question. Oui, plus vous pouvez chiffrer, mieux c'est. Si vous voulez tout chiffrer, chiffrez tout. Franchement, euh, c'est idéal. De toute façon, déjà, euh, j'ai envie de dire, ne faites déjà pas de tourner euh, euh, du, du, des Services sur des machines qui par défaut ne sont pas elles-mêmes chiffrées, c'est-à-dire que les disques durs ne sont pas chiffrés au niveau kernel, etc. Ne serait-ce que parce que quand il y a des saisies, on saisit jamais la machine, on saisit et surtout on l'alimente pas pendant qu'on la transporte chez les flics. Quoi. On sort les disques durs et il faut que le disque dur ait débranché le disque est chiffré. Donc euh, voilà. Donc à un moment, ça veut dire que vous, vous protégez déjà de tout ce qui est attaque physique matérielle sur site. Et, euh, et donc après, la problématique c'est qu'est-ce qui se passe quand ma base de données sort. Quoi. Donc ouais si vous pouvez chiffrer un maximum d'infos, chiffrez-le. Si ça devient trop compliqué pour vos utilisateurs, il bah, faut réduire un peu. quoi. Mais vaut peut-être mieux, je suis d'accord, commencer par dire on chiffre un maximum, et après si c'est trop compliqué, bah, on redescend un peu le niveau au fur et à mesure, euh, sans dépasser un, un seuil critique. Quoi. Voilà, merci beaucoup